Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose ericksonienne, ça porte le nom de, de son, son inventeur, on va dire Milton Erickson, euh, qui était un psychiatre américain, et qui a pensé à changer en fait l'hypnose classique, qui était très directive, avec euh, un peu vos, pom vos pompiers sont, vos pompes... <rire> vos, po ah, là, là, là. vos paupières sont lourdes, vos paupières sont lourdes... Une sensation de chaleur engourdit votre corps. Alors voilà, il a changé ça, et pour faire quelque chose qui était beaucoup plus centré sur comment la personne vivait l'expérience. Parce qu'on est tous différents. Si par exemple, pour certains, dans la symbolique, un grenier représentera l'inconscient, pour une autre personne, ça représentera sa, sa famille. Euh, ou une, un, un, disons un ballon de foot peut représenter la... Le, le fait de se dépasser, alors que pour un autre, un ballon de foot, ce sera euh, les, une fenêtre qui se brise et quelque chose qui, qui permet à, à la lumière ensuite de passer, enfin c'est très personnel. Donc Milton Erickson s'est attaché à réellement être à l'écoute euh, de comment se conduisait un phénomène chez, chez une personne, hein, de manière à interroger évidemment à la fois son esprit conscient et, et son esprit inconscient car cet esprit inconscient euh, est fait de, de, de plein de choses. Et il est certain que chacun de nous, euh, ça me fait de plusieurs parties. Euh, Partie, euh, on pourrait dire, par exemple, le père intérieur et la mère intérieure. On pourrait dire l'enfant intérieur. On pourrait dire aussi, euh, euh, je suis euh, le créatif et je suis le euh, sportif et je suis euh, le père euh, de mon enfant et je suis euh, l'ami de euh, ma voisine de palier et je suis euh, voilà on a toutes ces parties on, nous, on a également parfois on, quasiment tout c'est toujours parce que ça fait partie de l'évolution de nos apprentissages de la vie des formes de conflit de loyauté euh, on, on a des loyautés en, en soi par rapport à des tas de choses par exemple le chemin de vie que j'emprunte est euh, lié à clairement un équilibre à, à à rétablir. C'est ce qu'on cherche à faire toujours, à mon avis, à mon sens, c'est de rétablir un équilibre, partout et tout le temps. Et c'est là que c'est intéressant parce que Milton Erickson avait dit euh, que finalement chaque problème était une solution à un autre niveau. Alors évidemment, ce n'est pas facile à percevoir comme ça, mais de mon expérience, effectivement, on peut voir tous les problèmes sous un angle à la fois Difficile et problématique, mais à la fois avec une sorte de bénéfice. Et ce bénéfice, il va s'exprimer grâce à certaines parties en nous. Et à la fois, le problème va également nous parler nous. Et on pourrait d'ailleurs dire, ah bah tiens, il y a une voix qui me dit, oh mais non, je ne devrais pas euh, être comme ci, comme ça, ou faire ci, ou faire ça, tandis que l'autre dit, mais j'aime tellement, et en même temps, c'est très bien comme ci et comme ça. Donc voilà, typiquement, là, on a une espèce de conflit de loyauté entre deux parties. Ça, c'est très intéressant. Et euh, finalement, l'hypnose ericksonienne, c'est un peu remettre en discussion ces parties-là, et en même temps, pouvoir essayer d'adopter un autre point de vue, de manière à remettre en discussion remettre en discussion différentes parties de soi. Ça peut être aussi aller chercher des ressources, des ressources que on pense ne plus avoir ou ne pas avoir. Ça peut être aussi aller chercher des images qui font du bien, qui donnent de l'élan, qui réconfortent, qui ressourcent. Ça peut être également aller essayer de contacter certains souvenirs qui nous ont forgés et qui nous ont amenés à vivre ce qu'on est en train de vivre actuellement pour ça on va utiliser la transe hypnotique pourquoi parce que on a pu expérimenter chacun que à certains moments la créativité, l'imaginaire et quelque part certaines sensations de, par exemple de bien-être, je pense par exemple à l'état juste avant le sommeil c'est une forme de transe hypnotique hein, qui, qui se passe juste avant le sommeil parce qu'on n'est pas tout à fait dans le sommeil, mais on n'est pas tout à fait éveillé non plus, et à ce moment-là, on peut voir des tas... De, de choses, un, un, un monde un peu onirique avec des images, on pourrait euh, tout imaginer. D'un coup, il y a un hippocampe qui passe, puis il y a une locomotive, et puis on s'imagine en Afrique avec des pays. Et puis tout ça, il y a des choses qui nous viennent comme ça. C'est comme si l'imaginaire était un peu euh, voilà, moins bridé. Il n'y a plus cette inhibition qu'on a naturellement à penser à des choses beaucoup plus euh, concrètes, matérielles. Alors cet état-là, c'est un état transhypnotique et quelque part, dans cette... en même temps, ça s'accompagne d'un bien-être puisqu'on s'appelle gentiment puis on rentre tout doucement dans la phase de sommeil. Donc un tas de processus endocrine... endocriniens, euh, hormonaux et et euh, immunitaire, également, qui, euh, voilà, qui rentrent en ligne de compte et qui, qui euh, provoquent finalement bah, du bien-être et qui nous permettent d'aller dans un état. À ce moment-là, il peut se passer des choses assez intéressantes, c'est pour ça que beaucoup de psychanalystes, notamment, ont recommandé d'interpréter de, de, les rêves, parce que finalement, les rêves, pour les, la psychanalyse, c'est un petit peu la clé d'entrée vers l'esprit inconscient. Et pour ce faire, eh bien, il faut être... Euh, si possible à deux, mais c'est tout à fait possible comme vous voyez euh, des fois dans des spectacles d'hypnose avec Mesmer, de l'hypnotiser des foules entières, mais dans l'hypnose thérapeutique c'est pas du tout ce qui est cherché euh, puisqu'on est là avant tout pour aider la personne la personne euh, on va la prendre en entretien plutôt individuel, en général et puis euh, plutôt sur une, une chaise, quoique parfois ça peut se faire debout, dépend des situations mais euh, c'est bien utile d'être en face à face et puis quelque part de pouvoir euh, comme rentrer dans un état second qui est pour le cerveau en fait une, une forme de... il y, y a une forme d'onde cérébrale quelque part qui n'est pas, qui ne sont pas les ondes cérébrales du sommeil ni de la veille. Donc vraiment un entre-deux. Un peu euh, ces ondes qu'on a parfois lorsqu'on écoute un concert de jazz, ou qu'on contact également lorsque on regarde un film au cinéma on est comme complètement pris et l'idée c'est d'être pris par des choses entre euh, un, un, le lien entre le corps et l'esprit c'est l'idéal par exemple le fait de voilà ressentir ses mains ressentir le poids de son corps sur la chaise ressentir comme son assise euh, en même temps que on ressent son, le pouls, le pouls dans la poitrine, c'est une sensation très très euh, interne comme ça qui en même temps qu'on peut, voilà, qu'on peut euh, comme percevoir du bout de nos doigts ou, ou avec la chaleur de la respiration, enfin il y a, y a un, un mélange, un ensemble de perceptions, en réalité ce que je cherche à faire là ici et maintenant c'est à vous ramener à vos perceptions de manière à vous hyper concentrer parce que contrairement à une idée reçue, l'hypnose n'est pas un phénomène de détente, mais au contraire, l'état hypnotique, c'est plutôt un phénomène d'hyperconcentration. Le corps et le cerveau sont hyperconcentrés, en réalité, sur justement ces perceptions, sur euh, quelque part notre espace intérieur qui, est, qui reste un mystère, c'est assez insondable, les capacités de la conscience sont assez insondables, en réalité. Et de cet état-là, on va pouvoir piocher ou mettre en discussion, ou expérimenter certains états, aller peut-être proposer certaines histoires, d'autres histoires, euh, que celles qu'on se raconte habituellement, peut-être aussi, simplement, sans parler avec des images, des symboles et des, et, et des mots, on va peut-être simplement laisser aller euh, la, la, la, la conscience là où elle, là où elle le souhaite. Euh, de manière à euh, prendre en considération ce que disait Milton Erickson. Milton Erickson disait cette phrase qui me semble d'une sagesse impressionnante, qui est ⁇ Vous savez bien plus inconsciemment que ce que vous savez savoir consciemment. Rappeler, hein ⁇ Il faut s'en rappeler. Vous savez bien plus inconsciemment que ce que vous savez savoir consciemment. Ce qui veut dire effectivement que la conscience et son, ses, ses mystères, quelque part, ses capacités sont insondables et quelque part, dans chacune des sciences d'hypnose, ce qu'on cherche à venir gratter, à venir peut-être pêcher, à venir sculpter à venir jouer, et eh bien c'est ses ressources et ses capacités, car à chaque instant de notre vie, il y a à l'œuvre des mécanismes qui sont là pour nous faire évoluer, nous faire prendre conscience de plus en plus grand, de plus en plus large, de plus en plus mieux, de plus en plus mieux, euh, de, euh, de toutes nos capacités, de toutes nos, nos dimensions. De toutes nos dimensions, vraiment expérimenter nos potentiels. Dans, en hypnose thérapeutique, il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans un mode d'hypnose de spectacle. Dans l'hypnose de spectacle, l'idée est de, presque d'ailleurs de, de stresser beaucoup les gens de manière à les mettre dans un état euh, hypnotique, alors que dans l'hypnose thérapeutique, l'idée c'est vraiment d'accompagner et d'être à l'écoute de la personne de manière à aller tout en douceur et de manière voilà, vraiment sécurisée vers un endroit bien précis, selon une stratégie, un objectif qui a été défini ensemble avant le, avant le, le moment hypnotique. Et si on peut dire que l'hypnose de spectacle sert à manipuler les gens de manière à faire la poule ou pour faire rire les gens, en fait, souvent au dépend de la personne, en réalité l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec ça. L'hypnose thérapeutique est une manipulation bienveillante et consciente, stratégique, de la, du, du patient, du, du client. Et la différence fondamentale, c'est qu'on utilise des biais de manipulation en toute bienveillance, de manière à venir aider une personne qui a un problème, qu'on aura ciblé, et que, avec lequel elle sera d'accord. Et en réalité, je pense que tout le monde est hypnotisable, et je pense aussi que la personne, je, ce n'est pas que je pense, j'en suis sûr, la personne a le, le choix de suivre... J'espère que je vous ai convaincu avec mes explications. Alors, pour ma part, c'est un fabuleux outil que j'ai rencontré sur mon chemin, euh, qui a transformé ma vie, puisque j'ai pu découvrir des, un, un, une donnée essentielle dans ma vie. Bon, J'étais complètement passé à côté de ça, de ça. Ça a été une forme de révélation, l'hypnose. Je ne pensais pas non plus qu'on avait une conscience qui était à quelque part malléable, ou quelque part un schéma pouvait se modifier, changer. De, plutôt que de se nourrir de poison tous les jours, j'ai... J'ai fini par, non, me, me, au contraire, me aller dans un sens qui était vraiment meilleur pour moi. Et c'est pour ça que je vous invite à venir expérimenter. C'est un outil formidable. On peut résoudre tout un tas de problématiques. Ça peut passer de dépendance de, de notre rapport, que ça soit à l'alcool, à la nourriture, au tabac. D'autres personnes voudront peut-être perdre du poids ou en gagner. Peut-être qu'on vit une période d'un chagrin, peut-être un deuil ou, ou qu'on se qu'on a peut-être peut qu'on est en dépression. Certaines personnes, malheureusement, vivent un, un état de stress post-traumatique ou ont des, des difficultés aussi à s'endormir ou à apprendre. C'est une myriade de possibilités transformées, améliorées avec l'hypnose thérapeutique. Alors je vous invite à me contacter si jamais vous souhaitez faire une séance en individuel. Et c'est avec grand plaisir que nous allons expérimenter ça ensemble. Au revoir.